C'est un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui bonjour, été hmm. un ouais, bonjour, <coughs> <coughs> mais, mais genre, mais, genre, pourquoi? Juste pour parler aux chien. Mais au le... qui m'ont un prix lundi. Bléda? Mais vraiment? Ouais. Ouais. Tu retournes sur le Discord de Piletbert, s'il te plaît. Va dans un Arrière... an pour voir. Va dans un an. pas la permission de consulter l'historique des messages de annonce. Ah, attends, j'ai le modif. Mais du coup je viens d'apprendre qu'on peut comprendre mon indie Le mec il a bugué quand je lui ai sorti que j'étais français Il a cru que j'étais pakistanais Oh Je lui ai dit eh, ouais t'es pakistanais Je lui ai dit non je suis français Il m'a dit vraiment C'est vrai que t'as une tête de vendeur de tour Eiffel Mais genre le mec le il <rire> parle avec toi genre, Le mec il parle avec moi <rire> Ouais il parle avec moi et je comprenais rien à ce qu'il me disait mais il Ah mais merde C'est incroyable genre d'où il parle en plus que Moi par exemple si je connais un scammer et que je l'insulte C'est vraiment vraiment, vraiment. la gueule <rire> Bah en fait si tu veux euh, comme il avait mon numéro, tu vois, il... il savait que je parlais indie, tu vois, il m'a dit oui mon frère, tu vois, quand il a décroché, il a dit hello, bye tu vois, bye c'est le, le frère. Du coup, il m'a dit ouais mon frère, tu vois, et, du coup, ben bah, je Pourquoi me suis dit c'est numéro, bon, il est situé en, en... Les dars, est en, bon, en Inde Les dard normalement, c'est bon, tu as accès à Oui, ils sont en Inde. Ah, attends, oui, mais vois. toi, ton numéro, il est situé en Inde En, en, en, en Amérique en Inde, as, ah, tu okay. vois pas les annonces, les anciennes, d'accord. Comment elle va rime, euh, euh, Santo elle est toujours vivante? Rim elle va commencer. service client. bonjour. Ah, euh, Rim, laquelle tu Rime, Rime, de Rime, la, la, la meuf de, de WhatsApp, de RS Pro, ouais. oui. D'ailleurs, ça a donné quoi tout ça en fait? Parce que, genre, moi, j'ai pas suivi l'affaire. Euh, bah, comment te dire que là, RS Pro, ils ont.